Et au Youpreneur Summit, d'entrer un peu plus loin, il y a Johan Techfac de Français Authentique, trop cool d'y aller avec lui. Youpreneur Summit, c'est quoi Bah, En fait, je sais pas, que ça, je suis jamais allé. Bon, si je connais quand même, euh, je connais Chris Decker qui l'a organisé. Il y aura des super speakers comme Al Rolter du Miracle Morning. Ce sera 300, 400, donc c'est à Londres et ça va être vraiment chouette. Je vais vous montrer un peu tout ça et euh, bah, je vais en profiter pour... Euh, aussi me balader, faire des un podcast audio. Et donc voilà, là on a une heure de train. On va passer sous la morge. Hello hello, donc je suis dans ma chambre ici avec Johan qui est là-bas que je vais vous présenter plus tard. Et le programme pour moi maintenant c'est que après avec j'ai encore un peu de travail avec Johan, on va aller faire un peu de shopping, se balader un peu. On s'enregistre ce soir et demain on commence. So another person. Come on, Come on, so are you guys uh, are you guys okay with the opening film? Yeah. No. <laughs> à la fin de la première journée de conférence, je reviens avec deux livres. Vous connaissez certainement Al Elrod Al -El -El du Miracle Morning qui a écrit The Miracle Equation. Super sympa en fait, super inspirant parce que c'est un gars hyper simple sympa et puis humble et euh, Chris Decker, du coup, l'organisateur qui, avec qui on a discuté euh, quoi, brièvement euh, J'aimerais te partager trois choses que j'ai apprises. La première, d'être entouré de personnes qui ont réussi plus que toi, euh, c'est hyper inspirant. Ça standardise un truc que toi, tu as rêvé. Par exemple, je me suis souvent posé la question ces derniers temps, j'ai finir l'année avec 120 000 euros de CATTC, ce qui est le double de l'année dernière, qui est le, donc le quadruple de l'année d'avant. Et bah, en 2020, est-ce que je dois viser 200 000 ou 240 000 Et il y a une voix en moi qui est du style, bah, « Lingen, vas-y tranquille, il faut être raisonnable, euh, faut pas brûler les étapes. » Et puis, bah, tu vois, ce genre de conférence où tu as le gars, il y en a un qui gagne 1 million, il est en train de réfléchir à s'il doit gagner 3, aller chercher les 3 millions ou les 10 millions. Euh, tu en as un qui dit, un, un auteur qui, qui était là, qui disait euh, bon, entre gagner 3 millions et 10 millions, c'est la même chose en fait. C'est après 10 millions que ça change. En gros. Euh, euh, oui, parce que 3 millions, tu as le truc qui tourne. Bah, si tu injectes plus de pubs, plus d'efforts, tu recrutes un peu plus, ça va à 6 millions. Ouais, ouais. Donc, ça me... tu vois, quand il y a des gens qui te parlent comme ça et que c'est des gens normaux qui sont palpables, bah, qui tu serres la main, bah euh, ça dit à ton cerveau, bah, en fait, c'est normal. Et en fait, euh, moi, je suis fier d'avoir fait une année à 6 chiffres. Mais euh, c'est rien que… C'est pas que c'est rien comparé aux autres, parce que si on fait que de se comparer aux autres, bah, on peut être malheureux. Mais c'est surtout rien comparé au potentiel que je peux atteindre. Au final, c'est ça qui est important. C'est que de me comparer aux autres me permet d'avoir une échelle qui me dit si eux peuvent gagner un demi-million, a priori, t'es pas plus bête qu'eux, euh, ils travaillent pas beaucoup plus que toi, ils ont mis des systèmes en place. Bah, pourquoi tu le ferais pas LinkedIn Donc c'est pas, pas une comparaison en mode ⁇ Oh, je peux être aussi fort que lui ⁇ il n'y a pas de raison... Quoi, c'est pas du tout négatif, c'est juste bah, ⁇ Il te fait réfléchir autrement en fait ⁇ La deuxième réflexion, c'est le côté bah, très humain. En fait, Chris Decker, ce qu'il fait, c'est que les conférenciers, c'est que des amis qui l'invitent. Et moi, je suis dans cette démarche-là. Les participants, c'est des gens qui ont le même mindset que lui. Donc l'ambiance est top et c'est très humain. Et… En fait, c'est beau de faire un métier comme ça où je critique pas les industriels parce que je veux dire ne veux pas critiquer Ikea ou tout ça, parce que sinon, euh, bah, euh, il voilà, faut bien des tables, il faut bien des chaises. Mais quand ton business est axé sur du matériel ou sur des choses comme ça, bah, l'humain, tu le sens un peu moins. Du moins, c'est moins palpable. Et là, pour le coup, avoir un business où tu accompagnes les clients, tu fais des masterminds, tu fais des événements, bah, en fait, c'est très nourrissant, j'ai envie de dire. ouais J'ai envie de dire le mot nourrissant. C'est épanouissant de pouvoir discuter avec des gens et de voir un business vraiment humain. Et troisième réflexion qui va peut-être vous surprendre, je sais pas, j'ai hésité, est-ce que c'est est adapté ou pas, de euh, partager ça, mais euh, en fait, je suis surpris par le faible nombre de participants de ce que les Américains vont appeler les minorités. Les participants à cet événement ou au Mastermind quand j'étais aux Etats-Unis, ben disons que ce n'est pas représentatif de la population. Par exemple, là, il y avait très peu d'Asiatiques, très peu de Blacks, très peu de Maghrébins, très peu d'Africains et ce n'est pas représentatif de la population locale. Quand j'étais aux États-Unis, bon, après, est-ce que c'est parce que je regarde trop de films, mais je sais que la population afro-américaine est très élevée. Je ne sais pas, c'est 20, 30, 40% Non, peut-être pas 40%, mais. Bah, pourtant, au Mastermind, il y a peut-être 1, 2, 3%. Et du coup, euh, bah, je n'ai pas forcément de leçon à tirer de ça, si ce n'est que si vous faites partie d'une minorité et que peut-être vous avez vécu. Euh, pauvres, comme mes parents qui sont arrivés pauvres, euh, ben j'espère que vous vous autorisez à faire des choses, à croire des choses, à vous lancer des choses. Que ce ne soit pas juste une certaine population qui puisse se dire je peux lancer mon business parce que je suis en train de lire de IT, Harv, Eker, Et ça me fait réfléchir et il dit qu'en fait... Parce que je suis pauvre parce que je suis né dans, je suis né enfant d'immigrés, je me suis peut-être fait une identité que ben en fait toute ma vie il faut que je sois pauvre. toute ma vie je mérite pas de gagner beaucoup plus d'argent et je me demande justement si euh, les enfants d'immigrés ont plus de mal à se lancer. Donc si c'est votre cas voilà posez-vous la question. Demain, deuxième journée, ça va être du très lourd. Euh, je vous dis à demain. Du coup, pour vous, c'est dans quelques secondes. Alors, c'est le jour 2 et je suis avec le fameux Johan. Salut, bonjour à tous. Bah Johan, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous. Alors, ce que je fais dans la vie, je vends des cours de langue, des cours de français pour des non francophones qui ont un bon niveau de compréhension, mais qui n'arrivent pas encore à s'exprimer. Donc, j'ai un business qui est basé sur... Chien londonien. J'ai un, un business qui est basé sur euh, bien la mise à disposition de contenu gratuit et puis la, la conversion euh, derrière via différents, différents tunnels. Euh, bien que, évidemment, mon but numéro un reste d'apporter de la valeur à mes prospects. Yes! Alors, Yohan a 600 000 abonnés sur euh, YouTube. Donc, vous pouvez imaginer la taille de sa communauté et son podcast aussi. Il a un podcast français authentique. Alors, du coup, j'ai envie de te demander. Euh, Allez, un conseil comme ça, vite fait, rapide, sur YouTube, comment on peut développer euh, sa chaîne YouTube Ok, alors je dirais, bah, je vais te donner, un, je vais te donner un dou une double recommandation, yes. peut-être. Euh, la première, c'est justement ce que j'ai dit avant, d'apporter de la valeur. Ne pas dire, je veux avoir une chaîne YouTube qui a, qui a plusieurs euh, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'abonnés, mais dire, je vais chercher à aider, mes, à aider mes prospects. Donc, je pense que les gens qui, su qui te suivent ont déjà cette philosophie, puisque ouais. c'est ce que tu prônes aussi. Mais ne pas oublier que derrière chaque vue de vidéo, il y a un être humain. Donc ça, c'est certainement le plus important. Euh, la deuxième chose, c'est d'être euh, constant. Et je pense que c'est euh, une des clés aussi. Beaucoup euh, se disent bah, je vais monter une chaîne YouTube, mettre quelques vidéos, une première, ensuite une autre trois mois après et abandonnent parce que c'est dur, euh, parce qu'ils vont avoir des dislikes, parce que des gens vont leur dire euh, que c'est que c'est pas bon. Euh, mais il faut persister, ça prend du temps, et moi j'ai monté ma chaîne en 2011, donc aujourd'hui ça paraît gros, mais il y a quand même as combien de 8 vidéos ans de travail. T'as combien de vidéos euh, Tu dois être à 500 et quelques, wow. C'est énorme, c'est ouais. énorme. Et puis toi tu les travailles bien tes vidéos il y a un petit peu de travail, mais c'est pas non plus. Il euh, n'y a pas énormément de montage, ça reste, euh, ouais. je crois, plutôt en l'enseignement. Euh... Oui, que les gens comprennent qu'on ne cherche pas à devenir des influenceurs, des youtubeurs. On Exactement. est Exactement. Exactement, donc, euh, donc voilà ce que, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut débuter. Et Si tu fais ça, il n'y a pas de raison pour que ta chaîne ne se développe pas. Bah, suivez Johan, je mettrai le lien en dessous de la vidéo et euh, bah faites partager ce qu'il fait parce que je pense que c'est hyper important pour ceux qui parlent pas encore très bien français. Hello les amis, je me suis rendu compte que je vous ai déjà donné des conseils euh, sur le podcast, sur en euh, euh, vlog sur euh, comment networker. Et là, je me suis dit que je vais faire ça en live pendant que je suis en train. Alors pas pendant que je nettoie. Euh, mais pendant que je fais un événement pour que ce soit plus concret. Euh, donc, je vais vous donner quelques conseils divers et variés. Alors, la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas porter une écharpe que tu fais tomber dans ton thé et après te tâcher le pull, mais ça va, je pense que <rire> voilà. Alors, quelques conseils. Tout d'abord, sac à dos. je me suis rendu compte, ça fait moche, je ressemble à un enfant qui va à l'école, donc ça, à ne pas faire. Prenez un petit sac, en plus ils ont des petits sacs euh, ou des sacs comme John, ah, il a un sac stylé. Voilà, c'est euh, quelqu'un, euh, il fait partie de mon mastermind, quoi. on est dans le même mastermind. Autre chose que je peux vous recommander, vous mettez pas la pression. Ce qui est euh, pas top, c'est quand votre visage commence à être sévère et que vous stressez trop en mode. Euh, bah, qu'est-ce que je dois dire? Oh il n'y a personne qui me parle. Oh mince! Oh man, Ça fait une minute que personne ne parle. Ça fait deux minutes. Oh non ça fait trois minutes. Et du coup plus vous pensez à ça et plus vous stressez. Autre chose que je peux vous dire, bah un truc super cool. Si vous n'avez personne pour discuter avec vous, c'est hyper facile. Vous Allez euh, dans une direction et sur le chemin si vous voyez quelqu'un seul, bah, vous arrêtez. <rire> Bonjour comment tu vas? Euh, qu'est-ce que euh, comment tu t'appelles? C'est un truc. « Bonjour, comment tu t'appelles Ah, tu viens d'où ?» C'est le truc qui est hyper rapide. Donc ça, c'est super pratique. Allez au stand, par exemple, bah, si vous voyez des stands, et plutôt que d'être planté à, à rien faire, bah, alors, bon, il y a le stand des gâteaux, je ne parlais pas de ça. Mais euh, voilà, vous allez au stand et vous leur demandez bah, « qu'est-ce que vous faites ?» Vous prenez le, le document, vous lisez. L'idée, c'est de vous occuper pour pas que vous... votre cerveau commence à vous dire « oh, t'es tout seul, t'es tout seul, oh c'est pas cool, salut Marc !» Salut Marc right. qui a une cuisine… c'est quoi ta chaîne, ton podcast, podcast podcast Parler cuisine. Ça fait quatre ans qu'on fait un podcast de cuisine, là. je fais ça avec un ami, donc, mais maintenant, maintenant j'essaie de l'emmener à un niveau supérieur pour yes. essayer de, de, de transformer ça en business. Ouais. Bah, si tu es là à Londres dans un événement comme ça, c'est que tu es vraiment sérieux en tout cas. Oui, et... oui. Et euh... c'est génial, on ne rencontre que des entrepreneurs, ouais. c'est très encourageant en tout okay, okay. Bah, cas. Je suis ravi de faire ta connaissance voilà. en tout cas. Mais bah, très, écoute, ça fait plaisir de te voir. Je suis en train de donner des conseils de networking, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui vient à ce genre d'événement et qui ne connaît personne un petit truc rapide. Euh, ben, tout simplement, pas avoir peur, aller vers la première personne qui voit et puis ah, lui, bah, lui parler. Ce que je vais me dire en plus. Et génial. puis, il ne faut pas avoir peur, de, de, bah, une fois qu'on s'est présenté, que si on, on se rend bien compte bien que ça n'a ça ça pas d'intérêt de tourner les talons, d'aller qu vers quelqu'un d'autre, il n'y euh, a aucun mauvais feeling là derrière. Est, est, on est là pour ça, pour rencontrer du monde et puis pour discuter. Euh, C'est marrant parce qu'on tombe on toujours comme ça. Je ne sais pas comment le... Les choses sont arrangées, peut-être il y a une main invisible derrière, mais on, est, on tombe toujours sur des gens super intéressants. Ouais. On n'est jamais jamais déçu. Génial. Euh, bon bah parlez cuisine un, en tout, tout cas parlezcuisine.com. cuisine.com. Voilà. Euh... En tout cas un grand fan du solopreneur. Ah c'est sympa. Hier il y a quelqu'un qui a dit en anglais le mot listen donc écouter. Euh, bah, si tu prends les lettres et tu les déplaces, à donne Island. Donc plutôt que de chercher qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux dire, quelquefois, bah, simplement s'arrêter et écouter et poser des questions. Bonjour à tous, c'est John. Est-ce que tu arrives à expliquer ce que tu fais en français Ouais, en fait, euh, je suis psychologue, mais en fait, ouais. euh, j'ai les aidés les psychologues avec les euh, Cliniques euh, privées ou les euh, en, euh, entreprises ouais. Je suis une. Tu euh, les aides dans leur marketing Ouais, dans ouais. le marketing en général. Ouais, et donc tu vas très loin, c'est-à-dire tout ce qui est tunnel de vente et tout, quoi. Ouais. C'est ouais. un grand honneur. Je suis avec John dans le mastermind Iron Sharpens Iron. Ouais. Est-ce que tu as un conseil networking à donner C'était ce que j'étais en train de faire. Quand tu networkes à des événements comme ça, quel est une, un conseil que tu peux donner à quelqu'un qui ne connaît personne je pense que la chose plus importante, c'est pour... To ask a lot of questions, demander beaucoup de questions. en train de parler à quelqu'un. Et listen well. écouter bien. J'étais en train de parler du silent and listen. hier. C'est génial. Trop bien. En plus, toi, tu es psychologue, c'est facile pour toi. Oui, exactement. Top, top, top. Bon, à très bientôt. On va commencer. On traîne un petit peu. Merci, John. À tout. None of us can do 10 at a time, or 20 at a time, or the 100. Ok, on va rester pour, on va rester pour un peu, Richard, le photographe, C'est fini, je rentre donc à Paris, j'ai passé euh, trois jours superbes. Et euh, bah, j'ai envie de vous encourager à, à fond, à fond, à fond, à participer à des événements. À ne pas rester seul chez vous, ce n'est pas possible, on ne peut pas réussir en restant seul chez soi euh, et si jamais vous voulez euh, me rencontrer euh, participer à un événement que j'ai créé c'est la quatrième édition euh, de la rencontre sur le preneur le 8 février donc je vous invite à cliquer sur les en dessous à considérer de vous inscrire les places sont limitées parce que je veux garder cet événement hyper intimiste donc il n'y a que 40 places euh, donc traînez pas si vous êtes intéressé samedi 8 février euh, et j'insiste et c'est pour ça que j'organise ce genre d'événement. Vous savez peut-être que, même pour Chris, hein, il a dit, on gagne pas d'argent à ce genre d'événement, même si euh, on peut toujours gagner de l'argent. Euh, mais parce que en fait, euh, je sais que ça apporte de la valeur aux clients parce que moi-même, je vais beaucoup à ce genre d'événement. Donc, je veux vous apporter euh, ce, ce que moi, je bénéficie euh, de mon côté. Donc, si vous voulez vous inscrire, samedi 8 février à Paris, euh, j'ai hâte de vous y rencontrer et je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure, prochain voyage en janvier, peut-être au, au, au masterman qu'ils organisent ici. Je verrai, je vous tiendrai au courant. Allez, ciao, ciao! J'allais hein, vous dire bon voyage à tous, mais euh, c'est plutôt moi qui voyage. Ciao!